Le bâtiment d'écologie euh, au Neudorf, euh, qui est en face de, de la maison citoyenne et que je trouve être un bâtiment euh, modèle dans l'intégration euh, paysagère et, et le bien-vivre. Ah bah, le quartier euh, du, du Neudorf, dans lequel j'habite depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que j'ose dire Catherine Trottmann Bah oui, parce que Catherine Trottmann, première euh, Femme élue maire d'une grande ville en France en 1989 et une femme européenne avec une vision de transformation profonde de la ville et qui a transformé Strasbourg, notamment dans le domaine des mobilités. Euh, hop là, guys La fête de la musique, parce que c'est un événement euh, populaire, euh, partagé, euh, joyeux et qui euh, a lieu partout dans tous les quartiers de, de Strasbourg. Une grande mesure qui a été adoptée, c'est le plan climat à l'horizon euh, 2030. Euh, maintenant, le grand défi pour les prochaines années, ce sera de mettre en œuvre ce plan climat et euh, de porter les moyens et de porter euh, politiquement cela comme une priorité pour atteindre les objectifs très ambitieux de ce plan. Un grand renoncement pour le territoire en Alsace, c'est le GCO, le Grand Contournement Ouest de Strasbourg, une belle balafre dans les milieux naturels et les terres agricoles et qui ne va pas régler nos problèmes d'engorgement et de pollution. Un métier ben, Mon métier, le métier d'éco-conseillère conseillère en environnement. Premièrement euh, un grand plan de rénovation euh, thermique des bâtiments car nous devons atteindre la rénovation de 8000 logements par an. Une deuxième euh, proposition euh, euh, concrète un plan de végétalisation et de déminéralisation de la ville et de l'eurométropole pour faire face à l'urgence climatique. Et une troisième mesure concrète, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans et pour les moins de 25 ans sans ressources, avec une remise à plat de la tarification solidaire.